Je m'appelle Mathieu Ozano, je suis journaliste indépendant, spécialiste des questions qui croisent l'économie et l'écologie depuis dix ans. Euh, J'édite depuis cinq ans l'un des blogs invités de la rédaction du Monde qui s'appelle Oilman, chronique du début de la fin du pétrole. Donc en m'intéressant à l'économie et à l'écologie, en croisant les deux problématiques, euh, il y a une dizaine d'années, je suis tombé euh, assez naturellement sur les enjeux énergétique, et quand on regarde les enjeux énergétiques, en plein milieu, il y a quelque chose qui s'appelle le pétrole, qui est notre source d'énergie la plus, la plus importante aujourd'hui, au sein de l'humanité, et en commençant à me poser la question de l'avenir, jusqu'à quand est-ce on en a, du pétrole, j'ai fini par, assez naturellement, remonter dans le passé. Et il y a 4 ans maintenant, euh, la découverte, euh, mon éditeur m'a euh, encouragé à écrire une histoire du pétrole, une histoire euh, assez euh, exhaustive dans le sens où euh, je croise, euh, ce n'est pas une histoire de l'industrie du pétrole, c'est une histoire de la manière dont le pétrole a transformé le monde. Donc euh, je parle dans ce livre de politique, de géopolitique, d'économie, aussi d'évolution culturelle, d'évolution des mœurs. J'essaye de faire un petit peu une relecture de l'expansion économique, euh, sociologique du XXe siècle et même démographique à travers le prisme qui est celui de l'accès à l'énergie abondante et pas chère qu'on appelle pétrole. Bon, la gestation de ce projet, c'est d'abord beaucoup de recherche. Euh, L'essentiel des ressources bibliographiques qu'on a sur l'histoire du pétrole, ce sont des sources anglo-saxonnes. Pourquoi Parce que l'histoire du pétrole est pour beaucoup une histoire américaine. Euh, les tintinophiles euh, connaissent Tintin au pays de l'or noir. En fait, le véritable pays de l'or noir, ce sont les États-Unis. Euh, et donc, euh, il, est tout à fait, euh, il est tout à fait connu pour les Américains que leur histoire est très liée à l'histoire de l'or noir aux États-Unis, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc j'ai beaucoup, je me suis plongé dans un, une vaste bibliographie euh, américaine, à l'intérieur de laquelle, jusqu'à présent, bizarrement, il n'y a qu'une seule histoire exhaustive du pétrole, euh, qui est sortie en 91 au moment de la guerre du Golfe, qui s'appelle The Prize. Euh, le problème, c'est que de mon point de vue, c'est une histoire, euh, c'est un cas typique d'histoire racontée par les vainqueurs. C'est-à-dire que c'est une histoire qui fait la part belle euh, aux pétroliers américains et qui glisse assez souvent sur les zones d'ombre nombreuses de cette histoire. Moi, j'ai essayé en partie de faire le pendant de, de cette démarche euh, et puis d'élargir la perspective. Au-delà de l'histoire de cette industrie, il y a, tout le monde en est conscient aujourd'hui, des enjeux euh, militaires, des enjeux économiques qui vont bien au-delà de cette industrie stricto sensu qui est l'industrie du pétrole, tout simplement parce que le pétrole énerve euh, pratiquement toutes les activités humaines. Une des nombreuses questions polémiques euh, sur lesquelles je m'avance un petit peu dans cette histoire du pétrole, la plus proche de nous, euh, historiquement, c'est probablement la question de savoir si, oui ou non, la guerre d'Irak en 2003 est une guerre du pétrole. Aujourd'hui, on a... Euh, beaucoup d'éléments qui tendent à corroborer le fait que l'administration Bush avait probablement des arrières-pensées. L'administration Bush et euh, le gouvernement de Tony Blair avaient plus que des arrières-pensées concernant l'accès aux ressources très abondantes de pétrole euh, en Irak. Bon, ça, c'est une énorme question euh, à travers laquelle se joue également le lien entre le 11 septembre et euh, la guerre d'Irak. Le lien avec l'alliance la plus stable et la plus baroque de l'histoire du XXe siècle, qui est l'alliance entre Washington et Riyad, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, entre la, la démocratie technologiquement la plus avancée du monde et probablement l'un des régimes les plus arriérés de la planète. Cette alliance qui a survécu, y compris au 11 septembre, euh, dont on sait que cette, ces attentats abominables ont été perpétrés par des Saoudiens, euh, le fait que l'administration Bush, euh, dans lequel, à l'intérieur de laquelle on trouve des gens issus de près ou de loin de l'administration pétrolière à tous, les, à tous les tournants, le fait que cette administration Bush ait choisi de retourner en Irak euh, au lieu de s'en prendre aux Saoudiens ou au régime saoudien, euh, ça reste une question qui n'est pas euh, complètement euh, explorée. Et puis, euh, l'histoire a continué, mais l'histoire qui se joue aujourd'hui dans cette région du globe, c'est la continuation du monde laissé par huit années d'administration Bush, huit années, j'allais dire, où l'industrie pétrolière, Big Oil, comme on dit aux États-Unis, a mis la main, peu ou prou, sur la Maison-Blanche. Le livre s'appelle Or Noir, ce n'est pas, pas un vain choix. Il se trouve qu'aucune industrie n'est capable, pour des raisons structurelles, de donner, d'offrir des profits aussi fabuleux que le pétrole, historiquement en tout cas. Demain, les choses vont peut-être changer, mais en tout cas, cette notion même d'or noir traduit le fait que les profits du pétrole ont eu un rôle structurant fondamental dans l'émergence du capitalisme moderne, et en particulier de Wall Street. Il faut comprendre que les deux grandes banques américaines du XXe siècle, la Chase Manhattan et euh, Citibank, sont des banques des frères Rockefeller, de John Rockefeller et de son petit frère William. Euh, et c'est un des aspects euh, sur lesquels je m'attarde beaucoup dans le, dans, dans le livre, c'est la manière dont les profits du pétrole ont joué un rôle structurant dans bien des rapports de force économiques et politiques au cours du XXe siècle. Quand je parle d'un rôle cardinal de l'accès à l'énergie abondante et pas chère qu'on appelle le pétrole, ce rôle cardinal, il n'est peut-être euh, peut jamais aussi saillant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont les deux batailles principales, Stalingrad ou en tout cas les deux batailles les plus fameuses, Stalingrad et Pearl Harbor, ont, je raconte dans le livre, ont très, très directement à cette question d'accès au pétrole. Dans un premier cas, Stalingrad, il s'agit pour l'Allemagne de mettre la main sur la plus belle source de pétrole en Eurasie, qui est la mer Caspienne, et Bakou. Et dans le cas de Harbor, euh, l'arrière-fond, c'est la volonté stratégique tout à fait, euh, tout à fait euh, explicite, c'est pour euh, l'Empire japonais de mettre la main sur la plus belle source de pétrole dans le Pacifique, qui sont à l'époque les Indes hollandaises, qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Je me suis intéressé au pétrole d'abord en tant que journaliste. Euh, je suis journaliste et pas historien de formation. Et la question qui me préoccupe depuis une dizaine d'années, la question qui, qui occupe le, la, plus, la plus grosse partie de mon travail de journaliste et d'investigation, c'est l'avenir. Jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir disposer de cette source abondante et pas chère d'énergie euh, Mad Max, est-ce que c'est 2030 Est-ce que c'est 2050 Est-ce que c'est jamais voilà. Donc j'ai beaucoup creusé cette question, euh, on a énormément d'éléments euh, pour euh, se faire une opinion, j'ai la mienne, euh, je, je, la présente, euh, je la présente dans le livre, ce que je dis c'est qu'il faut faire attention que plus vite on vide un verre, plus vite il est vide, voilà. et c'est l'enjeu. Voilà. Et à rebours, euh, le fait de s'interroger sur l'avenir du pétrole, ça permet de comprendre à quel point l'histoire du XXe siècle à partie avec cette notion d'accès aux ressources pétrolières. Et moi, mon inquiétude et la, la, la motivation fondamentale que j'ai, c'est de me dire, ok, on s'est beaucoup battu pour le pétrole au XXe siècle quand il était abondant, qu'est-ce qui va se passer le jour où il va l'être moins euh, Et si vous ajoutez à ça la question du réchauffement climatique, vous avez un, un, un, un beau nœud de problématique pour occuper l'humanité pour les, pour les décennies à venir.